J'arrive, j'arrive, j'arrive, oui, oui, j'ai entendu, j'ai entendu, vous voulez mon avis, sur Marvel, Aline Dessine et les autres protagonistes euh, de l'affaire qu'il a conduit en prison. J'ai vu. Arrêtez de m'écrire à ce sujet, arrêtez de me poquer sur Twitter. Euh, ça ne met pas, l'affaire m'était inconnue, mais ça y est, elle est plus du tout inconnue, je me suis renseigné. Je ne me suis pas, au contraire d'autres euh, vidéastes, euh, je ne me suis pas tant précipité que cela pour répondre euh, « j'ai bien fait, hein, Christophe ». Parce qu'en se précipitant, du coup, ils ont publié avant les interventions des euh, plaignants. Oui, les deux plaignants principaux, Aline Dessine et euh, le mec euh, comparé à Katsumi. Les plaignants se sont unis. Ils ont eux-mêmes euh, produisent des contenus relativement détaillés. On va y revenir sur le, la factualité et l'objectivité de ces contenus. Je ne voulais pas sortir quelque chose avant de les avoir à minima visionnés. Visionner ne veut pas dire accréditer ou adouber. J'en profite pour vous dire que les quatre sur lesquels je vais principalement m'appuyer, en plus des deux vidéos, on va dire, euh, pas de soutien, comment les... Alors, on rentre dans un champ juridico... Euh, médiatique, où ça va être très difficile de prononcer un mot qui ne soit pas tout de suite rangé dans la catégorie j'attaque ou je défends, alors qu'en fait tu connais un peu l'éthique de la chaîne, moi j'attaque ou je ne défends personne j'essaie d'être le plus objectif possible et dépassionné possible et non-émotif possible dans le travail ou point même qu'on me le reproche en permanence en disant tu n'as pas compris la souffrance des gens, etc. Je ne dis pas que je ne la comprends pas, je la mets de côté momentanément pour essayer de réfléchir. Je fais de la même façon ici, sur la base de quatre principaux témoignages les deux désintéressés, plus un petit gros, euh, que je, dont j'ai oublié le nom, là, euh, des gens que je ne suis pas d'habitude, mais euh, je vous en mettrai les liens dans le coin de l'écran et en description de vidéo, et Christophe vous les surimprimera quelques instants à l'écran, et également un, apparemment un couple d'amis ou de potes ou de followers de, de Marvel, alias John Coffey manifestement, alias... Euh, quel est son vrai prénom ah, Abanou, je crois. Enfin, euh, oui, c'est ça. Abanou. Abanou, euh, et euh, donc qui s'était déguisé en robe euh, d'avocat euh, pour, euh, entre guillemets, jouer à l'avance une plaidoirie en, en sa faveur. Voilà les quatre documents sur lesquels je me base principalement, plus d'innombrables extraits de stories que j'ai pu consulter, etc. etc. Une fois n'est pas coutume, d'habitude, vous savez, on met un jingle publicité vintage et puis je vous recommande mes contenus payants, etc. Cette fois-ci, non. L'unique chose que je vais vous, vous demander, de vous mettre à niveau, en fait, sur les infos dont on va parler. Donc quand je vais évoquer le contenu d'un autre youtubeur ou d'une autre source ou un article ou une vidéo ou quoi que ce soit, je vais vous demander de mettre en pause et d'aller le consulter. Je sais que c'est pénible. Le problème, c'est que sinon, on ne va pas être qualifié pour tous discuter en même temps. Donc déjà mon avis va être clivant, je sais qu'il va générer de la désapprobation, je vais générer des pouces vers le bas, je vais même peut-être générer des, des, des désinscriptions, je le pressens, mais à minima qu'on ait, comme dirait Jean Covici, à minima faites le boulot et qu'on ait le même niveau d'info pour arriver à circonscrire le problème ensemble. Je veux bien qu'on soit en désaccord sur un problème qu'on a circonscrit et décrit ensemble, si on n'est pas à même niveau d'information, on ne peut pas décrire le problème. Si on n'a pas décrit le problème, comme dit le générique de fin Christophe. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. Donc en gros, euh, si on n'est pas d'accord euh, sur les sources, on va tous s'éparpiller façon puzzle. Voilà ma seule demande du jour je ne vous demande pas d'être en accord avec moi, je ne vous demande pas de me défendre ou de me soutenir ou de m'emboîter le pas, mais à minima, faites le boulot. De regarder, de vous taper les heures que je me suis tapé à étudier le, le dossier. Sinon, fermez-la. Hein. Juste avant l'appel à un ami, on va donner le plan. Oui, alors l'appel à un ami sera l'introduction. Je, je pensais initialement introduire euh, ce dossier avec une anecdote perso. Euh, C'était une histoire de très très longue date. On était tout petit, on était à l'école primaire, on avait, euh, on avait euh, molesté oralement. On avait comme ça admonesté un copain, euh, enfin un copain de classe qui s'appelait Loïc, je crois même qu'il s'appelait Loïc Biancardini si je m'en souviens bien. C'était en maternelle ou en primaire, non c'était en primaire, c'était en CM2 je crois, quelque chose comme ça. Et puis euh, ça, on n'avait simplement pas l'info ou simplement oublié que sa mère était prof principale et donc on s'était tous retrouvés au piqué. Voilà, Loïc si tu nous regardes, sache que... Euh, C'est ce qui arrive euh, quand on s'attaque à euh, quelqu'un dont la maman euh, pèse un peu plus euh, dans l'école que la tienne. Donc ça, c'était censé être mon intro, hein, euh, comme ça, comme à mon habitude, décaler, prendre de la distance par rapport au sujet, mettre les choses en, en perspective. Mais euh, d'une part, euh, je vous l'ai quand même faite, hein. <rire> prétérition, je vous ai dit, je vous la ferai pas et je vous l'ai quand même faite. Et puis d'autre part, je pense que factuellement, il y a euh, quand même des choses dont il faut qu'on parle et qui sont plus importantes, notamment... Comment se fait-il que des protagonistes d'une affaire en cours, puisqu'elle est jugée certes, mais l'appel n'a pas encore eu lieu, puissent intervenir publiquement euh, Ça, ça m'intrigue, je ne comprends pas. Et secondo, sur quels articles de loi s'est appuyée la plaidoirie de la Défense pour que notre euh, abanou dorme en prison Voilà. Donc ça, on va, faire, on va recourir à l'appel à un ami, hein, donc c'est pas loup euh, comme on a appelé la dernière fois dans, dans le cadre de la vidéo euh, d'Armanin. Tu me confirmes que tu as été escorte il y a plusieurs Tout années. Tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est de pas c'est Alex. Hein, Alexandre, anciennement connu sous le nom de coach YouTube sur la chaîne, même si je le mentionne désormais beaucoup moins, et euh, qui se trouve être avocat. Enfin, diplômé en droit, qui va nous éclairer sur l'aspect juridique de l'affaire. Tant qu'à qu bosser, autant, autant euh, faire intervenir des experts. Hein. Bien sûr. Et ensuite, les cinq parties du plan. Premièrement, euh, on va voir que ce sont des logiques qui se percutent et qu'elles sont au nombre de 5. Deuxièmement, nous allons voir que cette affaire se déroule dans un contexte favorable à la répression du mal. Troisièmement, nous allons voir que euh, le délit tel que je l'imaginais me semblait finalement assez limité mais qu'il ne l'est pas tant que ça. La partie 4, ça, ça, ça s'appellera le clash et le masque du vide. Et dans la partie 5, je livrerai mélie euh, Mélo. Euh, mon avis final et définitif qui n'engage absolument que moi et personne d'autre, hein, il n'est en rien un encouragement à aller le... l'appliquer ou à aller le transformer en des moqueries ou en qui que ce soit, sur quoi que ce soit c'est l'avis d'une personne sur une décision de justice que j'approuve ou désapprouve vous le verrez à la fin, cet avis s'appellera Marvel versus Aline euh, signes, Dernière, euh, dernière, dernière réflexion alors Alexandre Ex-coach YouTube, dis-nous un petit peu, éclaire-nous juridiquement sur euh, ce qui est en train de se passer. Allô. Alexandre. Salut Stéphane. Salut ex-coach YouTube. Très bien. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, Alexandre, euh, on a besoin de toi aujourd'hui, donc tu fais suite à notre entretien. On, on appellera désormais régulièrement des experts quand on pense qu'ils auront une vraie valeur ajoutée et qu'ils permettront d'alléger un petit peu mes monologues, hein, mes, mes soliloques. Ce ne sont plus des soliloques, parce que maintenant j'ai Christophe qui m'écoute, donc on va dire que ce sont des monologues. Donc aujourd'hui, tu es notre juriste. Oui. Hein. Tu, tu as un diplôme en droit, qu'est-ce que tu précises un petit peu ce que tu as oui, j'ai le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, euh, que j'ai eu il y a pas mal d'années maintenant. Très bien. Et actuellement, je n'exerce pas, donc je suis libre de ma parole. Parfait, parfait. Et accessoirement, on te surnommait, avant l'arrivée de Christophe, coach YouTube sur la chaîne. Sur la je chaîne. Serais. Parce que tu, euh, dans les backstage, tu œuvrais comme ça euh, à ma reconnaissance méritée. Alors, euh, deux questions, Alexandre. La première, c'est que je suis très surpris. Euh, je pense que Christophe l'est également, mais derrière son masque, on n'entend pas. Euh, je suis très surpris que des protagonistes d'une affaire que je croyais encore en cours jusqu'à l'appel puissent s'exprimer publiquement. Qu'est-ce qu'il qu qu en est, du point de vue du droit Non, ça, ce n'est pas un problème dans le cas de l'affaire Marvel puisque tu te réfères sans doute euh, au secret de l'instruction. Le secret de l'instruction, c'est une forme de secret professionnel qui tient euh, les magistrats, les avocats, les policiers, ceux qui mènent l'enquête. Euh, dans, une, euh, dans un dossier pénal qui se prépare avant le jugement. Euh, là, je crois qu'il n'y a pas eu d'instruction dans, dans, dans ce dossier. Donc, ce sont les, les avocats des deux parties euh, qui ont constitué les pièces et qui les ont rassemblées et qui les ont euh, apportées au tribunal. Et euh, le jugement a été rendu à l'issue de l'examen de cette pièce. Mais il n'y a pas eu euh, de professionnels du droit euh, dans le cadre d'une instruction. Et comme le jugement a été rendu, euh, l'affaire est close en première instance, les parties peuvent de toute façon s'exprimer librement. D'accord, très bien, parfait. Bah, écoute, je l'ignorais et je pense qu'on était un certain nombre à, à l'ignorer. Alors maintenant, sur l'affaire proprement dite, euh, beaucoup sont choqués euh, du côté euh, ferme de la peine, d'accord euh, beaucoup s'attendaient au pire à du sursis. Euh, Aujourd'hui, le, le, le youtubeur Marvel Fitness dort en prison jusqu'à une date euh, indéterminée. Je crois que c'est ce qu'on appelle le mandat de dépôt. Sur quelle, alors quelle, euh, quelle loi juridique, pléonasme, a-t-il enfreint Quels sont les faits, euh, les chefs d'accusation qui lui ont été reprochés et quels arguments juridiques la plaidoirie a-t-elle mis en avant pour qu'on en arrive à cette conclusion qui est quand même assez extrême Oui, c'est vrai que c'est très très sévère. Euh, et ça, c'est en, en conclusion des, des trois questions que tu viens de poser. Euh, c'est en raison du mandat de dépôt que euh, cette affaire euh, paraît très très sévère. Sur, euh, sur les charges qui ont été, euh, qui ont été retenues euh, contre lui, donc il y avait les, les, envois, les envois de messages haineux, outrageants ou insultants. Et euh, entraîner une dégradation des conditions de vie, une altération de la santé physique ou mentale des victimes. Euh, L'envoi de messages malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité et euh, violence sur avocat. Ouais, ça, ça concerne que euh, euh, une seule, euh, une seule, euh, une, seule euh, une seule des victimes, celle qui s'appelle, je crois, euh, Loralis les... sur Instagram. C'est ça, Bouvier, euh, alias euh, Loralis sur Instagram. Bon. Euh, le parquet, euh, en fait, si tu veux, dans toute affaire pénale, il y a deux victimes. Il y a euh, les victimes privées, c'est-à-dire euh, les youtubeuses, les instagrammeuses qui se sont, qui se sont sorties euh, visées par les, euh, le harcèlement de, de Marvel. Et puis il y a euh, le ministère public qui représente la société. Donc en fait, ça, ça a pressé des deux côtés. Donc il y a eu euh, les victimes qui ont pressé et le ministère public qui a pressé. Euh, le parquet en l'occurrence. Donc le parquet, lui, euh, a accusé Marvel euh, d'inciter, d'instiguer et euh, d'inviter euh, de nombreux internautes à le suivre et à distiller des messages de haine. Pa Pardonne-moi Alexandre, est-ce que, est que je résume un petit peu trop en disant que dans ce genre d'affaires, le parquet c'est l'ère du temps Non. Euh... Non, parce qu'on n'est pas non plus à l'époque des procès de Moscou. Euh, il est, il, le, le parquet, contrairement au siège, c'est-à-dire les, les juges qui rendent le jugement, euh, le parquet n'est pas indépendant, il dépend du ministère de la Justice et du garde des Sceaux. Donc il y a des tendances, euh, mais euh, il n'est pas à la botte non plus euh, de l'idéologie du, du gouvernement. Disons que c'est euh, un verre d'eau dans lequel tu distilles euh, quelques gouttes de sirop concentré. Mais ce n'est pas le flacon de tesserre, si tu veux. Très bien, très bien, très bien. Je t'ai pardon de t'avoir interrompu. Pas de souci. Euh, donc, euh, le parquet a appuyé. Euh, les victimes ont, ont appuyé aussi. Et euh, on n'a pas le jugement, je tiens à le préciser. On, en fait, euh, là, on, on pense que ce sont deux articles du Code pénal sur lesquels la justice est appuyée pour condamner Marvel. Euh, tu tu m'avais dit que le, le jugement serait disponible ce soir, je crois Enfin, après l'enregistrement de cette vidéo, de toute façon. Mais donc, a priori, on pense que euh, Mavel a été condamné en vertu de deux dispositions du Code pénal. Une sur le cyberharcèlement et l'autre sur euh, les violences commises, en l'occurrence, sur avocat. Euh, le cyberharcèlement, il est prévu dans l'article 222-33-2-2 euh, du Code pénal. – et en fait, c'est un dérivé du harcèlement moral en entreprise qui est apparu dans, dans le droit positif français en 2002. Donc tu vois, c'est typiquement… Euh, oui, c'est euh, ce que j'allais dire, c'est forcément très récent parce que la notion de cyber, ça a moins de 10 ans, moins de 15 ans. Exact. Et, et, donc le, le cyberharcèlement, si je ne m'abuse, a été intégré euh, dans le code pénal euh, par une loi euh, de, de 2018 sous le gouvernement euh, Philippe. Et euh, il recycle… Le harcèlement moral en entreprise qui lui a été prévu euh, dans la loi de modernisation sociale de janvier 2002, il y a 18 ans, sous le gouvernement Jospin. Donc tu vois, ça date un petit peu maintenant. Et comment se définit le harcèlement moral Donc là, je vais te citer l'article. C'est le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Donc tu vois, il y a trois éléments constitutifs la répétition de propos de comportement, euh, la dégradation des conditions de vie. Donc tu vois, tu as une moindre qualité de vie, tu as une, par exemple une atteinte à ta dignité. Et euh, la conséquence de cette dégradation, c'est un préjudice qui peut être physique ou euh, mental. Euh, là, en l'occurrence, il n'y a pas eu de préjudice physique dans cette affaire. C'est surtout euh, euh, mental pour les victimes qui ont sorti toutes sortes d'attestations médicales. Euh, qui d'ailleurs ont été plus ou moins contestés par l'avocat de la Défense, leur, leur légitimité j'entends. Donc tu vois ça c'est pour, euh, pour le harcèlement moral classique, et donc euh, la loi de 2018 a précisé que euh, lorsque ce harcèlement est, est commis euh, par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, euh, il est condamné, euh, il peut être puni par deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Donc tu vois que là, Marvel s'est pris quasiment la totale. Il a oui, pris, il... Un il pris un an ferme et un an avec mars. sursis. Il s'est pris le ouais. max. Et justement, c'est là que c'est assez intéressant. Il, pris, donc, il aurait pu se prendre six mois ferme et euh, 18 mois euh, avec sursis, sur les deux ans prévus par, par la loi. Sauf qu'il s'est pris un an. Et comme par hasard, un an, c'est la durée minimum... Pour qu'un euh, un, un tribunal de première instance, euh, c'est la durée minimale pour qu'un jugement puisse également être assorti d'un mandat de dépôt. C'est-à-dire que s'il avait pris six mois ferme, le mandat de dépôt n'était pas possible. Qu'est-ce qu'un qu minimum... qu mandat, mandat, euh, mandat, mandat, mandat de dépôt Le mandat de dépôt, tu as plusieurs types de mandats. Tu as le mandat d'amener, mandat d'arrêt, mandat de dépôt. Le mandat de dépôt, c'est le plus dur, euh, puisque lui, en fait, si tu veux, si le, si le prévenu, en l'occurrence Marvel, est présent au tribunal, le jugement Le Condat à plus d'un an de prison. Euh, le tribunal peut assortir cela d'un mandat de dépôt. Et ça veut dire qu'on lui passe les notes, il rentre dans un fourgon de la gendarmerie ou de la police et il est emmené au, euh, au centre carcéral, à la prison. OK. J'en profite pour souligner euh, ceux qui nous regarderaient et qui ne connaîtraient pas la chaîne et qui seraient un petit peu surpris de ce niveau de détail. Eh ben oui, mais nous, on fait le travail. Hein. C'est-à-dire que euh, j'ai vu passer une quinzaine ou une vingtaine, pour l'instant, de réactions, notamment sur YouTube, à cette affaire, euh, personne ne précise ces nuances juridiques qui, ne sont pas des, enfin, qui ont l'air de nuances, mais croyez-moi, dormir chez soi ou dormir en prison, ce n'est pas une nuance. Hein. Euh, partir avec les menottes ou partir sans les menottes, ça n'est pas une nuance, et malheureusement, ce sont des notions de droit qui nous échappent souvent, et donc bah, nous, on reprend tout depuis le début et on explique, on, on redonne aux mots leur sens, et on explique ce dont on parle, donc merci de nous aider euh, en ce sens. Euh, est-ce que, en tant que professionnel, même si tu n'exerces pas, est-ce que tu es surpris de la nature ou de la longueur de la peine Oui, la longueur, non. Euh, le fait qu'il y ait un mandat de dépôt, oui, c'est ça qui est très surprenant. Surtout pour quelqu'un, je crois, qui n'avait pas de casier euh, euh, judiciaire avant. Enfin, je ne connais pas le profil de de Marvel, enfin son vrai prénom c'est Abano, Abano c'est ça. Euh, J'ignore euh, dans le dossier s'il avait ou non déjà un, un procès, euh, un casier judiciaire, s'il avait déjà été condamné pour des, pour des faits euh, ou des infractions. Pas à ma connaissance. Moi non plus. Euh, mais s'il avait un casier vierge et que direct, euh, il se prend un mandat de dépôt euh, avec la peine, c'est très dur. Déjà une peine de prison ferme c'est difficile, mais s'il n'y avait pas eu le mandat de dépôt, euh, – il, il aurait, il aurait pu repartir, c'est-à-dire qu'en fait, admettons qu'il ait été condamné à un, un an de prison ferme et un an avec sursis, sans mandat de dépôt. Son avocat, tout de suite, il fait appel. Et la caractéristique, la conséquence d'un appel, d'un jugement correctionnel en l'occurrence, c'est que pendant euh, le délai d'appel et durant l'instance, il est sursis à exécution de l'arrêt sur l'action publique et sur l'action civile. L'action publique, c'est le parquet, l'action civile, c'est les, les victimes. Euh, donc si tu veux, en fait, sans mandat de dépôt, l'appel aurait eu un effet suspensif et euh, Marvel ne serait pas allé en prison. Avec le mandat de dépôt, il va en prison, il ne peut plus en sortir. Et ça va être très compliqué pour lui maintenant. Enfin, son avocat va devoir euh, éventuellement euh, faire une requête en aménagement de peine auprès du juge d'application des peines. Mais il est dans une situation plus délicate que s'il avait été libre euh, et qu'on a eu une année de prison ferme. Il aurait pu après négocier, enfin son avocat aurait pu essayer d'aménager la peine pour qu'il n'aille pas directement dès le premier jour se faire en prison. C'est clair, c'est clair. Est-ce que Christophe a... veut en profiter pour euh, poser une question à, à Alexandre ben, écoute, Non, moi j'avais les... les mêmes questions que toi par rapport au fait de la communication euh, par rapport à l'affaire, mais sinon après, au-delà de ça, il a été euh, suffisamment précis pour... Euh... Très bien. Est-ce qu'il euh, points... Est y a d'autres points juridiques qui t'ont frappé il y a le, le deuxième article du Code pénal qui a été utilisé pour condamner Marbella. Ah oui, Marvel, Pardon, on en a cité parlé. Celui un. sur, sur les, les violences sur avocat, article 222-13-4 du Code pénal. Euh, je, je cite la définition de la, des violences en général. « Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Euh, » La définition classique des violences, c'est les fameux euh, « coups et blessures » Euh, voilà. Donc « coup » signifie frapper la victime directement avec un, un contact immédiat ou média. Euh, mais il euh, y a également euh, des violences n'atteignant pas matériellement la, la victime, mais qui sont de nature à causer une sérieuse émotion, ce qu'on appelle un, un choc émotif. Euh, par exemple, il y a une loi récente de 2010 qui a introduit dans ces violences immatérielles euh, les violences psychologiques au sein du couple. Voilà. Donc c'est la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes, article 222.14-3 du Code pénal. Et donc, comment on donc, démontre un, un choc psychologique si ce n'est par un certificat médical et comment s'assure-t-on que ce certificat médical n'est pas de complaisance ben Là c'est le travail de la justice euh, qui doit mettre dans la balance euh, les preuves euh, et voir un petit peu euh, quel plateau penche le plus. Dans le cas de Marvel, il est reproché une violence euh, morale sans contact. Euh, j'ai trouvé une jurisprudence un petit peu vieille qui date de 1991, euh, où la justice avait reconnu une agression sous forme de message, donc c'était avant Internet, une agression sous forme de message lorsque le destinataire est vivement impressionné. En l'occurrence, il s'agissait de 45 lettres supportant des croix gamées et des dessins de cercueils. Chambre criminelle, 13 juin 1991. Donc il faut un élément intentionnel, et le mobile est indifférent. En l'occurrence, euh, la victime avocate... Euh, sa qualité, sa qualité d'avocate constitue une circonstance euh, aggravante, tu vois euh, c'est pour ça qu'en fait la peine est un petit peu plus élevée lorsqu'il s'agit euh, euh, d'une avocate mais ça ne concerne que l'une euh, des neuf victimes de ce procès, en l'occurrence l'avocate et euh, ce qui est un petit peu particulier mais j'ai pas envie de m'exprimer là-dessus parce qu'encore une fois je n'étais pas présent, ce que j'ai trouvé un petit peu particulier d'après ce que disent certains, certains journalistes et certains youtubeurs c'est le fait que l'avocate euh, était, si tu veux, entre guillemets, mais je prends beaucoup, beaucoup de pincettes pour dire ça, jugée partie. C'est-à-dire qu'elle était avocate de ses euh, euh, co-victimes. Et quand il s'est agi de se défendre, elle a fait appel à une autre avocate avec l'autorisation, paraît-il, euh, du bâtonnier de Versailles. Mais encore une fois, ça, c'est ce que j'ai entendu. Oui. Ça me paraît être un petit peu délicat pour des raisons euh, d'impartialité. Le bâtonnier n'étant pas par hasard cette personne avec qui elle s'est prise en photo à euh, plusieurs reprises sur Instagram. C'est ce qui est apparu sur, euh, sur Internet, mais encore une fois... Je Mais ça, vois, tu oui, sais, Christophe euh, et moi, on a une passion pour le conditionnel. Donc <rire> Je le vois en train de lever le doigt derrière la caméra. Il me dit « Stéphane, conditionnel ». Donc voilà, je, je m'autorise à penser qu'il pourrait peut-être s'agir de la personne euh, vue sur, avec, avec elle sur Instagram, mais encore une fois... Euh, on ne fait qu'émettre des hypothèses, hein, tu nous connais. Oui, oui, mais ce qui est très important, c'est vraiment euh, l'impartialité euh, de, de la justice. Si tu veux, la moindre faille dans l'impartialité doit bénéficier euh, aux prévenus. Quand il y a un doute, ça doit automatiquement euh, bénéficier aux prévenus, parce que sinon, c'est le triomphe de l'anarchie. Alors, ça aurait été une très belle conclusion. Mais euh, m'est venue une dernière question, donc ce qui, ce qui t'empêchera de terminer sur, une, sur ta première punchline sur ma chaîne, car c'était une vraie belle punchline. Euh, Qu'en est-il de la constitution de fausses preuves euh, La plaignante a admis avoir, envoyé une fausse, enfin, avoir diffusé une fausse photo de sexe, enfin plutôt la, faute, la photo d'un vrai sexe, mais dont on imagine qu'il n'appartenait pas à la personne concernée, euh, ce qu'on appelle couramment dans le jargon un « dick pic », euh, comment se fait-il que la constitution de faux éléments de preuve n'ait pas été sanctionnée Est-ce que c'est normal, ça Est-ce que je peux me vrai. pointer au tribunal avec tout un ensemble d'accusations euh, euh, infondées en disant « bon bah de toute façon, il y en a bien une qui passera, et puis celles qui sont totalement bidons, je serai pardonné, je serai absous. Pour moi, c'est une, euh, une affaire dans l'affaire. Euh, le tribunal s'est concentré sur euh, le harcèlement, le cyberharcèlement, Commis par, par Marvel, euh, avec, comme je te l'ai dit, le fait que ce soit répété, qu'il y ait une dégradation des conditions de vie et que ça porte préjudice aux victimes. Euh, donc c'était ça le cœur de l'affaire. Et la petite affaire, c'est celle des défauts des, de, de, de, de, de, de, de, de matériels euh, euh, des, des numériques utilisés par, euh, je crois qu'elle s'appelait Aline Dessin. Euh, ça aurait dû atténuer euh, le. Le, le côté intrusif euh, de Marvel, c'est-à-dire que le, le gars, en fait, s'est énervé euh, parce qu'il y a eu l'utilisation de fausses preuves contre lui. En fait, si tu veux, ça a emballé la machine. Donc, euh, dans, dans leur guerre, dans leur drama Internet, euh, euh, Marvel a, a fait des commentaires sur, euh, sur Aline Bessine. Aline Bessine a réagi de manière un peu hystérique. Et euh, Marvel, après, a lancé ses troupes euh, contre les youtubeurs et les youtubeuses euh, qui... qui, qui, qui qui s'engageait contre lui, ça aurait dû s'arrêter là, c'est passé en justice, c'est comme ça. Mais pour ce qui est, ça n'aurait pas pu relaxer euh, euh, Marvel, mais disons que ça aurait pu quand même atténuer euh, la peine, tu vois. Parce ouais. que ce que je veux dire, c'est que le, le fait qu'il y ait eu de, de, de, de fausses stories et des fausses publications, ça n'enlève rien au fait que Marvel a lancé ses troupes contre, contre les victimes. Je vais Parcours. y venir, je vais y venir, euh, Alexandre, pour ta première participation à ma chaîne, tu es coupé par Christophe. Nous sommes obligés de changer de carte mémoire, donc ça va mettre fin à ton intervention. Est-ce que tu avais un dernier mot En tout cas, les chatons, je pense, seront ravis d'avoir fait ta connaissance et également d'avoir profité de tes lumières. Parce que sache que si ça te paraît évident, en réalité, toutes les subtilités entre mandat de dépôt et mandat d'amener et compagnie, tout ça était très obscur pour nous, avant toi. Voilà, donc on te remercie. On te laisse le, le dernier mot. Christophe, te salue. Merci beaucoup, Alex. Avec, euh, avec, avec plaisir, je vous remercie tous les deux. Euh, espérons que l'affaire s'arrangera pour ce pauvre Marvel, parce que finalement, c'est lui le plus, alpin, le plus à plaindre dans, dans ce dossier. Euh, il faut que justice se fasse, mais il faut qu'elle soit juste, précisément. C'est dans son étymologie. Salut, Alex. Au revoir, Salut, Alex. Alex. Pour certains, ces précisions juridiques étaient peut-être des, des arguties et une perte de temps. Euh, ça n'est pas mon avis. Il hein. faut savoir de quoi on parle et il faut connaître le sens des mots. Parce qu'encore une fois, le sens des mots, bah, ça peut changer que vous dormiez chez vous ou pas chez vous, ou que vous ayez un casier ou pas. Donc en l'occurrence, si vous trouvez qu'on fait le boulot, hein, c'est le moment de vous dire vous connaissez l'éternel refrain, hein, mais enfin il est toujours vrai, hein, on rétribue les contenus des gens qui font le taf avec... Un pouce bleu. Un pouce. Si on trouve qu'on qu aime bien ce qu'ils font, on s'abonne. On s'abonne à la chaîne. Et, et si surtout, on, on met les notifications. On met les notifications. Et si on n'aime pas ou qu'on est complètement furieux euh, de ce qu'on voit, on met un pouce vers le bas. Mais, mais, mais deux fois surtout. Voilà, surtout pour qu'il soit bien, bien pris en compte. Alors, ça, c'était pour la partie factuelle. Maintenant, ce que vous vouliez, euh, manifestement, c'était mon avis. Alors, je vais vous donner mon avis d'abord sur la réponse. Mon avis sur la réponse d'Aline Dessine dans sa vidéo d'une heure, je crois, 1h53 ou 1h56. minutes euh, Christophe ne l'a pas vue, mais enfin, s'il l'avait vue, il pourrait vous confirmer une chose en tant que monteur, euh, c'est qu'elle ne l'a pas faite hier. Hein. Elle a été publiée hier, mais il y a un travail de montage considérable, euh, absolument hallucinant. Et quand tu la verras, tu seras d'accord avec moi, je pense, pour penser qu'il y en a au moins, au moins pour un mois de montage entre le temps de reconstitution des pièces et euh, le, le montage proprement dit. Donc c'est quelque chose qui a été commencé, je pense, en, en même temps qu'elle euh, qu regroupait, qu'elle rassemblait les pièces pour le procès. Je pense qu'un son équipe ou un de ses amis qui devait s'occuper du montage ou son Christophe à elle a dû lui dire « bah Tiens, tant qu'à faire, euh, tant qu'à reconstituer les, les extraits où il parle de toi, est-ce que tu veux pas qu'on commence à les monter ?» Ce euh, n'est absolument pas quelque chose de spontané, ce qui est confirmé notamment par le fait qu'elle elle, euh, n'improvise jamais tout. Le texte est lu, hein, vous connaissez mon obsession pour les vidéos lues, j'ai horreur de ça, c'est pas ma culture, c'est pas mon époque, j'ai beaucoup de mal avec les youtubeurs qui lisent un texte, bon là, elle se privent pas, c'est entièrement lu, c'est lu et c'est inattaquable juridiquement, donc ce qui veut dire que ça a été lu et relu, hein, parce que ça pourrait être lu de sa plume, mais on sent que ça a été relu parce qu'elle prend des précautions oratoires, elle souligne bien que... Euh, elle ne prône le, le, le, le l harcèlement de personne, que personne ne doit être attaqué, que personne ne doit être commenté, etc. C'est etc. pas la peine de me le faire remarquer. J'ai également bien conscience, s'il vous plaît, lâchez-moi avec ça, qu'évidemment, elle a anglais ses sujets et les extraits de Marvel, de façon à le rendre le plus agressif possible. Je l'ai vu, c'est pas la peine de me le dire, c'est quand même mon métier, c'est moi qui fais les vidéoscopies, c'est moi qui explique les rapports hommes-femmes. C'est marrant, hein, cette phrase dont on se lasse jamais et qui est toujours vraie, c'est que les gens vous tirent dessus avec l'arc que vous leur avez offert. Hein, <rire> tu, tu leur apprends à tirer à l'arc et puis tu t'envoient les flèches. C'est moi qui vous ai appris à décoder le langage féminin, donc ne, ne me l'apprenez pas maintenant. Hein. Vous êtes des petits, euh, des petits Jedi, des petits apprentis, Enfin, moi, je suis maître Yoda, donc euh, calmez-vous à me dire, oui, elle est manipulatrice. Oui, j'ai remarqué, merci. Qu'est-ce qui est euh, parfaitement anglais en sa faveur dans cette vidéo D'abord, les audios, enfin, tout ce qui concerne Marvel est accéléré. Et fond, c'est un constat médical, n'importe hein. quel, euh, psychiatre, tu as pas quoi, il pourrait vous le garantir qu'elle est folle, totalement folle. Elle est folle, hein. est folle. elle est folle, elle est folle, elle est folle. Elle est folle, hypocrite, c'est la folie, hein. c'est de la folie. Folie, folie, folie. c'est vraiment une psychopathe, sociopathe, psychopathe totalement, D'un es vrai, tu es vrai, d'un es vrai. Ses débuts, tu es de fou, complètement par, les barjo, barjo, barjo, barjo complètement par, complètement par, complètement barjo, barjo, barjo, cette fille, est une menteuse, elle devrait être enfermée, se faire interner, vraiment qu'assez à interner, il faut vraiment se faire interner ou puis de faire sonie. J'entends toi, moi, un jour, j'aimerais pas qu'on se croise, quoi pose son nom d'ailleurs. À à pour soi-disant gagner du temps, mais du coup, ça le rend encore plus véhément hein, quand tu accélères les propos de quelqu'un en, en évidemment en queutant l'avant et l'après, en ne prenant que la, la punchline ou l'agression verbale et en plus, en l'accélérant, il y a un effet mitraillette qui, qui peut être, qui à plusieurs reprises euh, crée le malaise. Hein. J'aime pas cet adverbe malaisant, mais à plusieurs reprises, euh, on se sent un petit peu étouffé par la mitraillette verbale. Hein. J'ai bien conscience que ça s'étale sur des heures que ce n'est pas dans la réalité continue. Et j'ai bien conscience qu'il ne s'exprime pas aussi vite. On entend bien que la note est fausse parce que c'est accéléré. Néanmoins, elle l'a fait et puis bon, c'est dit, c'est dit. Mais j'ai bien pondéré et pris en compte ce, ce biais. Il y a quelque chose que je trouve extrêmement également, qui est vraiment de la manipulation grossière que les gens détectent assez peu, c'est l'utilisation de la musique. Hein, elle, elle utilise un petit peu la musique comme dans les... Tu connais ce, cette chaîne YouTube qui s'appelle Dodo, The Dodo <rire> Ce sont des animaux sauvés de, de maltraitance et en réalité toute la première partie de la vidéo où l'animal est maltraité, et avec euh, un piano solo euh, sur une note à la clé un peu, un peu, un peu larmoyante. On parlant hein, bien tragique. Voilà, <rire> tragique, j'ai oublié mon solfège, mais je me demande si c'est pas du fa dièse ou quelque chose comme ça. Et Dès que l'animal a été recueilli par des sauveurs ou a trouvé sa famille d'accueil, ou bien a euh, repris du poil de la bête, hein, au sens euh, pour une fois propre. tout à coup, on est sur une petite sonate euh, extrêmement euh, enjouée, et en fait, on a beau le savoir, c'est vrai que ça marche tout le temps. Ouais. On, notre propre état d'esprit, notre propre humeur change de l'instant où la musique, c'est-à-dire la note à la clé, hein, euh, là, le ton, la hauteur de ton, change. Donc là, elle utilise la même. Vous entendrez que pendant toute la partie où elle décrit les brimades, euh, la musique est tragique. Marvel a énormément menti sur le déroulement des événements. Il a nié avoir dit des choses qu'il m'avait dites. Il m'a fait dire des choses que j'ai pas dites. Comme par exemple, quand il revient sur cette histoire d'agression dont on a parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Euh, dès qu'elle décrit son état, euh, le soulagement, tout à coup, la note change, donc tout ça, on le voit. La lumière, c'est est, est une lumière chaude d'influenceuse féminine. Il y a des coussins, on imagine la tasse de thé. Enfin. Tout est fait pour nous présenter une brute, sans cervelle, monolithique et qui tape de façon unilatérale face à quelqu'un qui n'a rien demandé, qu'à exercer sa petite activité dans son coin. Ok, ok, ok, ok. Mais est-ce que vous n'auriez pas fait la même chose à sa place Moi, j'ai un procès qui arrive. C'est pas Marvel, moi je suis plaignant, c'est moi qui ai perdu mon job, j'ai reçu des menaces, j'ai eu une pétition contre moi, j'ai également été harcelé, simplement bon, j ai, j ai, je ne me suis pas mis à chialer, hein, parce qu'on n'est pas la même personne non plus, mais moi j'ai vécu ça, peut-être moins longtemps, avouons-le, mais c'était aussi violent, Et puis tout simplement, j'ai perdu tous mes tafs. enfin mon, mon livre, elle explique que son Amazon n'a pas mis son nom sur son livre, c'est exactement ce qui m'est arrivé avec mon livre édité chez M6 Édition, qui n'a pas eu de promotion. J'ai perdu mon taf en télé, j'ai perdu mon taf en radio, je suis inemployable par un média traditionnel. Donc si tu veux, j'ai vécu en moins longtemps qu'elle, mais en plus condensé dans le temps, la même chose, d'accord Quand le procès sortira, peut-être ferai-je une vidéo de contenu, euh, pour euh, le présenter à ceux qui ne l'ont pas suivi à l'époque, parce que ça remonte à 2016. Hein. Moi, j'ai pas eu la chance que ça soit traité l'année suivante. Euh, les, les commentaires disaient « c'est lent, euh, ça a mis longtemps ». Non, non, ça n'a pas mis longtemps du tout, ça a été beaucoup plus rapide que, le, que quand c'est un homme qui se plaint. Ça, c'est une petite remarque au passage. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la justice, oui, sa vidéo de défense qui d'ailleurs devra, j'imagine, sera un précédent, c'est-à-dire fera jurisprudence. Nous n'avions pas l'habitude aujourd'hui que quand la justice tranchait un conflit entre des influenceurs, ceux-ci se fendent de quelque chose après la décision pour présenter leur version, qui est un peu une espèce de post plaidoirie cest c'est-à-dire de plaidoirie de même pour leur communauté après. Donc la réponse vidéo d'Aline Dessine, très pro, très montée, très bien construite, très bien anglais. Quand je dis bien, c'est bien à son l avantage, en sa faveur. Le montage euh, des extraits du, ouvrez les guillemets, harcèlement, très bien fait. Toujours, toujours en, encore une fois, en sa faveur. Si je ne devais retenir qu'un argument, parce que si on la prend point par point, il y en a pour 10 heures, et ça devient juste une vidéoscopie d'une vidéoscopie, parce que c'est un peu une vidéoscopie, ce qu'elle a, oui. qu a fait finalement. Donc si on la transforme en vidéoscopie, ça serait trop long, ça serait infernal. Euh, un point qui m'a... Ch choquée et dont je me demande si elle en a même conscience dans ce témoignage d'une heure 53 ou 1h56, c'est dans les trois dernières minutes, c'est quand elle l'avoue tout simplement, à froid, parce qu'elle l'a réenregistré par la suite à la sortie du tribunal, elle dit voilà il a pris un enferme et en fait ça m'est égal je m'en fous. Sa peine d'emprisonnement, honnêtement je m'en fous. Quoi que t'aies fait quelqu'un... Quelques peines ou dommages ou tourments qu'il t'a infligé, il t'a pas violé, il t'a pas violenté, tu n'as pas d'ITT, c'est-à-dire d'interruption de, de, de, de, de, de, de, de jours de travail, euh, tu n'as pas été menacé, séquestré, on t'a pas attaqué à l'arme blanche, on t'a pas enfermé au Bataclan. Le mec, il part en ferme avec des vrais méchants, je dis pas que c'est pas un méchant. Hein. Non, bien sûr. Il a abusé à plusieurs reprises et je vais d'ailleurs être le premier à, à le souligner. Mais il part en zonzon avec des délinquants qui ont des casiers. Il part en zonzon avec des avec des, des, des narcotrafiquants, avec des euh, des gens qui ont, qui ont qui ont braqué, des gens qui ont volé, des cambrioleurs. Juste un minimum d'empathie, quoi. Tout ce que tu construis à l'Indesigne pendant à un, 1h50 euh, et qui est certes anglais en ta faveur, mais quand même qui fait preuve d'une certaine tempérance qu'on Qu peut louer d'une certaine façon, en admettant que tu n'as aucune empathie pour un mec qui part en zonzon, je trouve que tu te tires un petit peu une balle dans le pied. Alors pour moi, les attaques dont tu vas faire preuve sont... Euh, ne devrait pas avoir lieu, tes commentaires, tes réseaux ne devraient pas pulluler ni d'insultes, ni de menaces, encore moins de morts de qui que ce soit, je n'ai jamais encouragé personne à en faire, j'en souffre moi-même, hein. je suis en permanence tous les jours depuis 15 ans, on me traite de tout, donc je n'encouragerai jamais à les gens à le faire parce que je sais ce que c'est. Néanmoins, euh, je suis choqué à titre personnel et pour une fois émotif, on me reproche de ne pas l'être, je suis choqué je devrais le savoir, puisque le barycentre de F, c'est d'abord son clan et ses intérêts, et elle est insensible à la souffrance de quiconque, elle a excommunié. Donc tu as excommunié cet homme euh, de, ton, de ton petit euh, milieu euh, fitness, tu as décidé qu'il était. Euh, c'était euh, les Spartiates, c'était l'ennemi, c'était le camp d'en face. Comme disait tonton Jean-Marie, mort, l'ennemi mérite le respect. Bon, ben là, en prison ferme, l'ennemi